Bonjour et bienvenue sur Langue en Poche Aujourd'hui, on va parler du site TV5MONDE. TV5MONDE, qu'est-ce que c'est C'est une chaîne de télévision qui vise à promouvoir la francophonie dans le monde entier. Cette chaîne de télévision a un site qui s'appelle tv5monde.fr. Le site se divise en deux parties. Dans la première partie, vous pouvez trouver les différentes émissions de TV5MONDE en replay. Et il existe aussi une application TV5MONDE qui est disponible sur Android et sur l'Apple Store gratuitement et qui vous permet de regarder la plupart des émissions, voire même peut-être toutes les émissions en replay. Et dans la deuxième partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, on va vous aider à apprendre le français. On a trois sous-parties. Découvrir apprendre et enseigner. Donc dans la partie euh, découvrir le français, vous avez des jeux. Euh, donc ça peut être des quiz, ça peut être la dictée d'Archibald. Donc la dictée d'Archibald est destinée à des francophones natifs ou pas. Vous pouvez choisir hein, ce que vous voulez. Et attention, c'est plutôt dur. Ensuite, vous avez euh, des dossiers sur des mots et des expressions françaises, des dossiers sur la littérature française, et euh, vous avez aussi des vidéos sur euh, la, la France en général, la francophonie en général, avec des thèmes divers, donc euh, l'écologie, euh, l'enseignement, euh, l'art... Euh, voilà, plein de trucs. Ensuite, dans la partie apprendre le français, donc vous avez des reportages avec des questions de compréhension. Ces reportages sont classés par niveau donc A1, A2, B1 et B2. Ensuite, vous pourrez trouver des TCF blancs, donc des tests de connaissance du français euh, pour vous entraîner. Et enfin, des astuces pour apprendre le français ou euh, d'autres langues en général. Ensuite il y a une sous-partie qui s'appelle 7 jours sur la planète. Donc 7 jours sur la planète en fait c'est un... une émission avec plein de reportages sur le monde entier pour découvrir en fait tout ce qui se passe dans le monde entier, donc ça peut être des sujets d'actualité ou des sujets un peu plus intemporels, ça dépend. 7 jours sur la planète existe sur le site de TV5Monde mais sur le site, euh, en fait c'est plutôt destiné aux enseignants et vous avez les reportages qui sont disponibles sur une application qui s'appelle 7 jours sur la planète. Cette application est disponible sur Android et euh, l'Apple Store. Elle est gratuite et après vous avez une version premium. Dans la version gratuite vous avez un reportage par semaine avec euh, des questions de compréhension, des petits quiz, des petites activités autour du reportage. Et dans la version premium, vous avez trois reportages par semaine, pareil avec euh, des, des petites questions euh, autour du reportage, des quiz, euh, des choses comme ça. Et la version premium coûte 2 euros, je crois. Ensuite, j'aimerais vous parler de la partie qui s'appelle Parlons français, c'est facile. Ce sont des web documentaires et des jeux euh, autour de la vie en France, comment se passe la vie en France. Et enfin, euh, je voulais vous présenter une partie qui s'appelle Merci Professeur. Alors Merci Professeur, c'est une émission autour de la langue française, des expressions françaises, etc. Au départ, c'est pas forcément destiné à un public allophone donc dont la langue maternelle n'est pas le français au départ, mais ça peut être intéressant surtout pour les, les plus avancés d'entre vous au niveau C1, C2, euh, ça peut vous permettre de découvrir plein de petits trucs sur la langue française et peut-être de vous aider à mieux retenir des expressions ou, ou des mots. Merci Professeur a aussi une application, donc pareil sur euh, Android et sur l'Apple Store, qui est elle aussi gratuite. Et vous avez accès à des émissions et à des quiz euh, autour des émissions. Voilà, donc tout ce dont je vous ai parlé, je vous mets les liens en barre d'infos. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Langue en Poche. Salut